Dans le monde du vin, les femmes sont souvent cantonnées à l'étiquette. Et pourtant, les femmes sont présentes partout. Vigneronnes, maîtresses de chais, sommelières, cavistes, tonologues, blogueuses, journalistes, consommatrices passionnées, ouvrières agricoles ou directrices de domaines, Des vignes à la cave, du sécateur à la bouteille, nous sommes très nombreuses. Mais nous sommes souvent isolées, dans nos domaines, dans nos régions, dans nos métiers. C'est pourquoi Woman Do Wine a décidé de nous rassembler en organisant une grande rencontre. Une journée pour discuter, partager, se réunir, s'entraider. Une journée pour affirmer notre diversité et nos talents. Une journée pour laquelle nous avons besoin de votre aide. En soutenant notre campagne de financement, vous soutenez toutes les femmes du vin et vous nous aidez à les faire briller. On vous attend, nombreuses et nombreux, le 23 juin pour la première rencontre Woman Do Wine.